Un de deux, deux test, voilà, on est parti du coup pour la foire à la quiche, enfin, normalement, c'est censé être une foire aux quiches, parce que, du coup, il y a plusieurs quiches qui me posent des questions, du coup, on recommence, voilà, je sais que la qualité de, du son, là, va être très nulle, c'est-à-dire que mon enregistreur est totalement déglingué de partout, il arrête pas de bugger, ça fait environ quatre fois que je recommence, ça me... ça me casse les castagnettes, on va être un peu poli, donc, du coup, voilà, donc, du coup, je recommence avec Audacity, et c'est le son de ma webcam qui va... Euh, qui va enregistrer ma voix Donc bon, ça va paraître forcément dégueulasse J'en suis désolé Mais malheureusement, c'est comme ça Vous en peut-être des petits clics à des moments Mais bon, on n'y peut rien Allez, c'est parti, première question Question de Striker du 18. GG la vidéo, est-ce que tu feras la vie du Brachidios Alors, Il faut savoir que la vidéo du la vie du Brachidios est déjà disponible, mais sur une autre chaîne YouTube. Et oui, je travaille aussi pour la Dunacore TV. Et du coup, euh, la première fois que je suis apparu dans une chronique de la Dunacore TV, j'ai présenté la vie du Brachidios. Donc bon, je ne vais pas la ré-upload sur la chaîne. Allez voir directement sur la Dunacore TV. Euh, je vous mettrai le lien dans la description de de la vidéo dans laquelle j'apparais. Bon, regardez-la en entière, parce que c'est plus c'est plus sympa, c'est plus marrant, etc. Et donc, du coup, voilà, elle est déjà disponible. Voilà. Question number two. Alors, de Spinosaur, et après, il y a plein de chiffres derrière, mais bon, du coup, j'ai la flemme de, de les dire. Voilà. Alors, euh, question, c'est quoi la série Bataille de géant C'est une question très, très, très, très, très, très, très, très, très... Très intéressante. Déjà, euh, je me demande pourquoi tu me la poses à moi alors que c'est Evolvo techniquement qui a le truc, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'imagine que tu as découvert mon petit secret. Alors, il faut savoir que la série Bataille de géant elle va être en fait une exclusivité mondiale. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs, que ce soit sur YouTube, que ce soit n'importe où, etc. Moi, du moins, il me semble. J'ai fait mes petites recherches sur Internet et je n'ai jamais vu de vidéo similaire. Alors, je vais vous balancer l'intro et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Voilà, moi j'adore, j'aime beaucoup. Alors faut savoir que c'est Evolvo qui fait euh, tout de ses propres mains. Là vous avez que l'intro. Mais bon il faut savoir que euh, donc c'est Evolvo qui fait quasiment tout. Certes euh, c'est moi on agit un petit peu, on, il y a un petit moment où on parle, etc. Mais euh, sinon c'est euh, de, de ses propres mains que... Et Volvo fait tout, voilà. Alors, il faut puber absolument, il faudra qu'on en parle, etc. Dès que ça sortira, moi, je ferai de la pub partout, parce que ça va être quelque chose d'excellent, de super badass, de super cool. Voilà On passe tout de suite à la prochaine question. C'est parti. Mais question de Monsieur Kikou L.I.F. Est-ce que j'ai téléchargé Monster Hunter Online Alors non, il faut savoir que je n'ai pas téléchargé Monster Hunter Online, tout simplement parce que même si le jeu est tout bonnement magnifique, il faut savoir que le contenu euh, est payant, c'est-à-dire que si on veut des quêtes en plus ou avancer, il faut payer. Alors du coup, ça ne m'a pas tellement beauté de payer, euh, parce que j'ai eu tout simplement la flemme de payer, parce que je ne gagne pas encore d'argent, du coup, voilà Donc en fait, non, euh, ce qui va se passer, c'est que oui, je vais télécharger Monster Hunter Online à un moment, etc. Et je jouerai avec vous. Mais bon, j'irai pas très très loin où c'est pas en joue que je, je, je... Voilà, vous m'avez compris. Très bien. Passons à la question suivante. Question de Dark Ghost. Est-ce que c'est moi qui fais toutes les voix J'imagine que tu parles dans des vidéos en général. Alors oui, c'est moi qui fais toutes les voix. Alors, faut savoir que je ne fais pas par contre la voix de la petite hôte de la Forge. Oui, j'ai pas une voix assez aiguë pour faire une voix comme ça. Mais bon, euh... Voilà, mais oui, globalement, c'est moi qui fais toutes les fois. Sinon, euh, je demande de l'aide à, à diverses personnes, et après, je les cite à la fin de la vidéo, ou dans la... dans ou dans la description. Voilà. Question de Darkas euh, pour la FAQ, alias, dans la quiche D'où vient l'origine de ton pseudo Ikenkaidehitsu Alors, c'est une question qui m'a déjà été posée. Oui, je parle très vite parce que j'ai déjà redit tout ça des 30 000 de fois. Du coup, je parle vite encore pour vous redire, redire, redire, redire. Enfin bref, d'où vient donc le pseudo Ikenkaidehitsu Alors, cette question m'a été aussi posée par Serratos. Sa chaîne sera dans la description. C'est un ami à moi que j'aime beaucoup, tout poutou, tout sur les joues. Euh, en fait, c'est tout con. J'ai commencé la chaîne avec une amie. Euh, faute de temps, faute de... Moi, j'avais des merdes un peu partout, etc. Donc, c'est pas trop reparlé, mais je voulais tout de même continuer la chaîne. Alors, j'ai continué de faire les vidéos dessus. Et euh, du coup, voilà. Euh, mais en fait, Hitenkaidetsu, c'est un mélange de... de lettres de monstres qu'on adore et qu'on déteste tous les deux. Alors, pourquoi des accents circonflexes et des hitremas, machin C'était pour faire un style un peu plus japonais. Non, c'est ça faisait un peu chinois, mais bon. Vous m'aurez compris. Voilà, question suivante. Question de... Euh il y a Delta voilà j'ai un peu fatigué euh, ça se prend combien de temps pour faire une vidéo alors ça dépend totalement, il y a des fois où ça peut me prendre une demi-journée genre si je fais que ça, si je pose, si je mange en même temps sur mon clavier d'ordinateur et que j'en fous partout, enfin bref si je fais plein de tweets etc en même temps, c'est un peu mort mais euh, si je suis à fond dedans etc et évidemment quand je fais une vidéo je fais et euh, bon, bref, sinon ça me prend une demi-journée sinon bon, pour vous dire un ordre d'idée euh, s'il y a des pauses, genre par exemple la vidéo du Dormagala, ça a pris 4 jours avait 2 jours d'écrit, il y avait 2 jours de Montage. Il y avait un montage qui me plaisait pas du tout, du coup j'ai recommencé à zéro machin, j'ai fait les mots par ci par là, etc. Donc voilà, et euh, sinon pour vous donner aussi une autre idée, il y a un projet sur lequel je bosse depuis quasiment un an. Euh, J'ai commencé en mai dernier, là on en mai en plus, ça va faire un an. Et en fait je demande des, à des personnes de m'aider à gauche, etc. Bon, il y a des a des contre-temps, etc. Mais bon, j'espère que le contenu va vous plaire. L'épisode sortira bientôt. déjà, J'ai dit déjà qu'il sortira en septembre. Il euh, y a beaucoup de mois qui se sont écoulés entre septembre et aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je m'en excuse à l'avance. Question suivante non, là, c'est même pas une question, en fait. C'est Faramir qui se plaint, il a raison. Euh... Sur la vidéo, par exemple, du Lagiacrus, euh... il affirme que le Ratalos ne recule pas, parce qu'effectivement, il a un Altaros euh, entre les griffes. Et donc, du coup, il s'enfuit, bah, pour tout bêtement ne pas perdre sa proie. Ce qui est normal, un hein. Monstre en soi, c'est vrai que, bon, bah, s'il a de la bouffe, il va pas se faire chier à aller... Euh aller avec un autre mousse au risque de perdre sa nourriture. Mais bon, il faut savoir, juste Faramir, je te reprends là-dessus, euh, il faut savoir qu'en soi, un Lajacrus aura l'avantage sur un ratalos. Là, je vais pas te demander de, de, de parler au niveau élémentaire, parce que bon, je vais te demandais de vraiment être dans l'univers du jeu, et non pas dans le jeu. <rire> C'est assez compliqué à comprendre. Euh, tout bonnement, Déjà il faut se dire deux choses, c'est que le Lagrecrus est plus imposant que le Ratalos, euh, dans le sens où il est vachement plus. il est plus large déjà, il est plus gros, et il peut aller dans l'eau, c'est un il peut aller dans l'eau et il peut aller aussi sur terre. Le Ratalos oui c'est dans les cieux et c'est aussi sur terre. Mais bon, dis-toi que déjà, si on est proche de la mer. Le Lagercrus, il se ramène, il bouffe, enfin il bouffe, il, il agrippe le Ratalos euh, par le cou et il l'emmène dans l'eau. Et là t'es sûr que le Ratalos il est foutu, parce que déjà avec les animaux, il va avoir du mal à reprendre son envol et il va se faire défoncer littéralement la tronche. De même, si par exemple t'as le Ratalos qui veut foutre une boule de feu sur le Lagercruz, ok c'est sa faiblesse. Mais euh, si le Lagercrus balance lui en même temps sa boule d'excité, dis-toi que bon il y a de la foudre et en même temps il y a du mucus. Donc la boule de feu va s'éteindre. C'est pas logique. Donc, le Lagiacrus, en soi, a tout de même un énorme... Enfin, un énorme. Il a l'avantage sur la Ratalos en termes de combat. Après, si effectivement, le Ratalos arrive à placer tranquillement ses petites griffes euh, sous la peau du, euh, du Crus, euh, là, oui, à ce moment-là, il, il peut lui défoncer la gueule, c'est pareil. Mais, euh, en soi... Après, c'est à débattre, mais je pense que le Lagiacrus a l'avantage sur la Rathalos. plus que le Lagiacrus, tu ne trouveras pas... Euh, tu ne trouveras pas genre au milieu dans le désert ou quoi que ce soit, tu trouveras pas sur. Euh, bah, il sera toujours proche de l'eau en soi. Voilà. Question suivante. Feras-tu un let's play sur ce jeu Donc ce jeu qui est euh, Monster Hunter 4 Ultimate. Euh, non, je ne ferai pas de let's play sur ce jeu tout simplement parce que j'ai envie de vous faire visiter meilleur Monster Hunter à travers tout et n'importe quoi. Que ce soit des mini sketches, que ce soit des parodies, machin, etc. C'est ce que je veux faire depuis le début, c'est ce que je veux faire depuis toujours. Alors, oui, par exemple, je vous ai montré l'épisode Les aventures du chasseur du coeur, c'était un fun euh, Là, c'était parce que c'était un jour où j'étais pas bien et j'avais tout le monde envie de me changer d'idée, du donc... Je, vous présentais... je ne vous présentais pas comment je jouais, mais je vous présentais des moments WTF the fun et tout qui, qui disparaît littéralement en tout en tout quoi. Euh, tout simplement parce que je trouvais ça drôle. Voilà, mais non, en soi, il n'est pas prévu que je fasse de Let's Play, de let's play sur ce jeu. Voilà. Dans ce que tu fais, en plus, c'est toujours équilinage. Je me demandais ce tu sais que tu allais faire. On sort de là, un certain monstre. Non, je on un, certain... Alors. Euh... Je fais, bah là déjà, bon, c'est une question qui m'a été posée il y a très très longtemps. Mais oui, en soi, il était prévu déjà à l'origine que je ne fasse pas que des vidéos sur des monstres de Monster Hunter 4 Ultimate. J'avais envie de me lancer aussi sur les monstres de Monster Hunter Frontier, etc., etc. Sinon, pour la vidéo du David Joe, euh, ouais, why not Il va y avoir des petits trucs qui vont se proposer. On verra bien. Hop, donc là c'est pareil. Euh... C'est pareil, c'est pas une question, c'est plutôt un coup. Euh... C'est plutôt. Euh, en fait, on me recale, mais c'est normal, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et bon, il faut savoir que euh, que la vidéo est sortie avant même que le jeu ne sorte. Donc, on n'avait pas toutes les informations nécessaires. Mais encore une fois, je tiens à réaffirmer que le euh, que le Gormagala est en fait un Wyvern inconnu. En enfin, fait, si tu veux, euh, j'affirme que c'est un Wyvern. Dans le sens où c'est un mille, c'est un gros. C est, c est une, si tu veux, c'est une purée d'épinards dans laquelle tu rajoutes des croûtons. Ça reste des épinards, mais il y a des croûtons en plus. Bon, ok, c'est nul. Mais euh, dis-toi bien qu'il y a le mélange de wyvern brut et de wyvern volant. Il euh, y a aussi aussi le mélange... En fait, on peut dire qu'il y a des espèces de crocs, machin, mais bon, c'est pas tellement des crocs. Mais si tu veux, c'est une grosse pâtée. Donc bon, euh, tu peux dire que c'est un monstre littéralement inconnu avec des caractéristiques et avec des, euh, des capacités de wyverne tu peux dire aussi que c'est un Wyvern, c'est pas totalement faux. Donc en fait, il ni de faux ni de bon. Enfin, prout, on passe à la question suivante. Hop, autre question. De Bouboubouille. <rire> J'ai mal prononcé. Du euh, coup, on va faire une vidéo sur l'aventure du chasseur dans le jeu. Alors, euh, bah, l'histoire de Daifuke, entre autres, c'est un petit peu euh, l'histoire du chasseur dans le jeu. Après, c'est plutôt sur... Euh, c'est plutôt en rapport avec... Euh, c'est l'histoire bah, d'un chasseur, en fait. Euh, du jeu en soi, on peut dire que oui et non, mais il y aura... Je, je, je spoil un petit peu les épisodes qui vont arriver, mais ça va parler un peu de Monster Hunter Generation, ça va parler un petit peu de Monster Hunter Shoot, ça va un peu parler de tout, donc euh, finalement ça revient à ça. Question suivante, super vidéo, Gookie, merci beaucoup pour toutes ces infos, continue comme ça, j'aime bien le style de vidéo que tu fais. que ça donne, que tu... Merci de vidéo, si tu faire des faire plus de vidéos, ce serait cool, etc. Alors là, c'est la même chose, c'est... Déjà, si vous voulez que... Si vous voulez avoir des vidéos... Euh... De bonne qualité, en fait, comme ça. Déjà, il faut que j'en ai vraiment l'envie. Et l'envie, c'est quelque chose qui, euh, qui... Qui... Qui est très difficile, qui a été du moins très difficile à choper pour moi. Euh, parce que euh, soit je me sentais pas l'envie de faire, soit j'avais des merdes de mon côté, etc. Du coup, ça me donnait vraiment pas envie de le faire. Mais là, je suis motivé, j'ai envie de faire des trucs. J'ai envie de faire vachement, vachement de trucs. En plus, je suis en vacances. Alors, il faut que j'en profite un max et vous sortir du contenu de charlie Tail. Du coup, voilà. Mais euh, faire plus de vidéos... J'ai envie. Franchement, j'ai envie, mais c'est très compliqué. On verra ce que je peux faire par la suite. Question suivante. Euh, comment les Dalamadures se reproduisent Alors, c'est une très bonne question. Je ne parle jamais de la reproduction dans mes vidéos. Euh... Un de ces cas, je ne vous, re... vous parlerai pas de la reproduction des dallas mais je vous parlerai de la reproduction des celtas. Et c'est très, très, très, très, très particulier. Voilà. Salut, j'adore de vidéo, Est-ce que tu pourrais faire des vidéos de 1 heure ah Oh, une vidéo d'une heure, why not? Why not? Franchement, euh, cette question m'a fait un peu, m'a fait titer dans le sens où, oui, effectivement, je fais pas beaucoup de vidéos, alors pourquoi pas faire une vidéo d'une heure? Alors, pour le coup, je vous dirais oui et non, euh, oui, parce que ça pourrait être excellent et que ça pourrait être vachement sympa, etc., d'avoir votre retour sur une, un long épisode, et euh, donc un peu de non dans le sens où euh, peut-être que la qualité sera moins bonne. Voilà, voilà, voilà, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, bon, alors. Ça va être officiel dans cette vidéo, mais bon, j'aurai des petites vidéos un peu teasing et tout. Ça va être officiel. À partir de maintenant, je vais officiellement faire des vidéos... Enfin, des vidéos. Je vais officiellement aller sur Twitch et euh, faire des lives. Voilà. Donc, je vous attends... Si vous voulez venir discuter ou faire quoi que ce soit, n'hésitez pas, il y aura peut-être déjà une, une petite vidéo teasing euh, juste avant euh, l'épisode et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir, à me dire bonjour, salut, ça va, on pourra parler du tout, de n'importe quoi, des Monster Hunter, mais aussi de d'autres jeux. Il faut savoir que cette chaîne, je voulais initialement que ce soit que du Monster Hunter, mais j'ai envie d'aller aussi visiter d'autres horizons, waouh Et aussi aller voir un petit peu euh, les univers des autres jeux, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup, et les univers sont très sympas, et je me disais qu'en parler avec vous, ce sera encore plus sympa. Voilà. Donc, sur euh, le live, vous, pouvez, vous pourrez ah, retrouver du Monster Hunter 3 Ultimate ainsi que du League of Legends pour le moment. Euh, J'ai pas pensé à d'autres jeux, je pense que d'autres vont venir, comme par exemple Monster Hunter Online, ou pourquoi pas, euh, je sais pas, des, des petits jeux tranquilles, des, des jeux gratos, comme ça on peut, je pourrais jouer avec vous en plus, genre par exemple euh, euh, Dofus ou Wakfu, j'en sais rien, ou même Word, comme vous voulez. En tout cas, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, tchouks! Must be it. That's the with